Salut Vous allez jouer les bébés Vous êtes les bébés, ok Nous, on est les bébés chiens Alors, on n'est rien Vous êtes forts, vous Nous, nous, on n'est même pas forts Vous êtes beaucoup forts, vous Oh, l'argent On a vraiment l'argent, faut que je gagne Vas-y, là Oui mmh. Non Je veux pas jouer Wow C'est quoi, ça Allez, on va trouver cette ça. Et côté. non mmh. Hmm. On peut pas acheter On vient, on a un bébé nous il faut nous on a... et le coca Oh salut Non on va aller Yam T'es bon là Wow Viens on va prendre les pièces Première pièce attendez couteau au oh, jumper vous avez vu le, le vidéo du jumper là vous connaissez jumper vous connaissez pas alors ok alors, on commence. J'arrive pas tous. Et Et Wow T'as un bébé là On te montre tout cas toi tu vois où là Viens là, bébé Oh non, elle a du moi, bébé. Non. Ils euh, sont où les pièces Ah viens, on va aller là-bas. Toi viens là. ne veux pas venir. Je vais aller poubelle. Mais non. Ça est trop bien Ben non. Et Oh, je veux pas le. Ah, non. Mmh. Oh, première pièce. Deuxième pièce. Wow, la nouvelle pièce, il faut que je vais aller de là-bas. allez je sors oh. Allez, bébé. J'ai peur. Aouh Bébé Waouh Ça gratte Wow Bébé, viens là! Oui, j'ai que C'est quoi cette musique? Oh, la nouvelle pièce! Allez, je vais aller tout loin. Non. Pas bon, envie. Oui. Et. Et. Oui! chargé oh blague like... mais ouais oui on va aller là no oh troisième pièce ben oui oh les gars viens là Elle a peur du moins. Danse? quoi wow. Non. Allez, il faut pas nous en trop. Yeah. dons ici viens on va aller on va aller des ici les gars il faut que l'argent était malin ben là... alors trop malin et un pièce Non, j'étais déjà ici. J'étais déjà ici. Eh, viens, on va jouer avec lui. Ah, j'arrive une, là. Et écoutez-moi, la cousine. Mais même c'est bon, on va aller là-bas. Voilà, c'est dans... je J'étais déjà là. Voilà, on, on pièce ici. Elle a peur. Et... Où oh, je peux prendre les pierres? Oh. Quand je vais là-haut? Oh, je sais. C'est par là? Ben oui. Où oh, là vais aller? Dans. Et. Et... c'est même pas moi c'est qui l'a oh, qui j'arrive pas à monter là haut et ma cousin sans pizza, qui veut le là Un cadeau, t'es plus mal dédié là? Personne. Hmm. Il faut aller là-bas. J'essaie. Il faut aller là. Après, je vais sauter là-bas. Aïe, j'arrive pas. Voilà, allez. Hein Attends ah, Ici un peu Viens ah les feux Viens J'ai ici les feux J'ai ici les feux J'ai ici les feux dans oh, notre pièce Viens on va prendre le Cette pièce Il faut pas le Chat il est là après, il va nous voir, il va nous craper. Craver. Il va nous voir. On va aller ça a été trop bien le septième pièce. On a un feu nouveau. Encore une en pièce. Allez, j'allais encore là-bas. Oh, il faut attendre là-bas. Après, il va revenir là-bas. Par là. Moi, ouais, j'étais là-bas. Ouais, Je reviens là. là un autre, il va revenir ici. Ça il est un blague. Viens. On va prendre ça. Encore Attendez. C'est qui lui? Bah, C'est personne lui a parlé. Bien, on va aller dans le parc. C'est trop bien. Carotte. Allee! voir Après ça. À prochaine. Bye.